Aujourd'hui, on se retrouve devant Tabletop Simulator pour parler de la nouvelle campagne de Flyers Games. Et si cet éditeur vous est inconnu, sachez que j'ai deux excellentes raisons de vous en parler. La première, c'est que leur deuxième titre, Until Daylight, est littéralement l'un des tout premiers jeux que j'ai backé quand je suis tombé dans la spirale de Kickstarter. J'ai découvert grâce à lui les affres de l'attente, l'obsession de parcourir la page de la campagne tous les jours, bref j'en garde un souvenir très ému. La deuxième, c'est que leur dernier jeu financé en date, Vampire Chapters, a donné lieu à un engouement assez dingue. En plus de financer massivement, ce jeu narratif s'inspirant beaucoup des jeux de rôle classiques continue aujourd'hui d'être avidement recherché et les de se vendent parfois à des tarifs exorbitants. Mais vous allez me dire, Survive Until Delight, ça ressemble quand même beaucoup à Until Delight. Justement. J'ai eu récemment un entretien avec Thomas Philippi, cofondateur de Flayers Games, qui me confiait qu'après des années d'un travail de fond, un travail parfois très technique, forcément rébarbatif, sur la cohérence de Vampire Chapters, lui et son confrère Gary Petre avaient eu envie d'un retour aux sources et de quelque chose de plus léger. Et quoi de mieux que de replancher sur le succès contrasté qu'a été Until Daylight jeu plébiscité lors de sa campagne pour sa DA et son gameplay efficace, mais parfois critiqué à réception pour certains de ses choix éditoriaux comme l'implémentation d'un timer ou sa difficulté, sensation aggravée par la grande part d'aléatoire dans ses mécaniques. L'idée pour Flyos est donc ici à la fois de profiter de sa notoriété nouvelle pour faire découvrir l'un de ses premiers bébés, mais aussi de proposer une expérience de jeu plus lissée, moins frustrante, bref de polir la gemme un peu brute qu'était Until Daylight. Sans plus attendre donc, lançons TTS pour voir de quoi il retourne. Bienvenue dans le monde de Survive Until Daylight, un monde qui, si vous avez connu Until Daylight, premier du nom, ne vous sera pas du tout inconnu, puisqu'on est globalement sur les mêmes prémices, et puis globalement aussi sur la même DA, le même illustrateur, ce qui pour moi est une très bonne chose. Vous incarnez un groupe de survivants dans une apocalypse zombie, euh, le but comme le nom du jeu l'indique sera de survivre jusqu'au lever du soleil en encaissant tout un tas de, de vagues de zombies qui vont vous tomber dessus et puis en fouillant un petit peu les débris, en, en faisant un petit peu les MacGyver, en se débrouillant pour fabriquer des pièges, des armes, euh, trouver des, des, des rations pour survivre, en tout cas euh, se débrouiller avec son environnement pour s'en sortir. Ce qui est important de comprendre tout de suite, c'est qu'on est à l'opposé diamétralement, euh, dans le concept comme dans la forme, puisqu'on n'est pas sur un Améritrash, euh, des zombies-ci des compagnie C'est-à-dire que le zombie de base, c'est pas juste un pion à dégommer pour le plaisir ou pour du loot. Le zombie de base est un vrai danger qui met des vrais claques. Et du coup, les plus gros zombies ou bien les groupes de zombies, c'est vraiment un désastre. Il faut essayer le plus possible euh, de garder son environnement entre guillemets propre, à savoir avoir le moins de zombies qui traînent dans les, dans les parages. On n'est pas du tout sur un jeu fun dans le sens où on dégomme des machins sans cervelle, on est sur un jeu difficile, je ne veux pas dire punitif, mais qui demande quand même une bonne dose de matière grise où il va falloir gérer vraiment voilà, des vraies menaces, pas juste des figurants qu'on peut dégommer. Alors c'est un jeu complètement coopératif, ce qui n'était pas exactement le cas de d'Until Daylight, donc un jeu qui se joue très bien en solo, malgré tout c'est un jeu qui va mieux marcher en solo, c'est à dire avec deux personnages euh, incarnés par un seul joueur, en tout cas pour moi ça a plus de sens par rapport à certaines règles que je vais expliquer tout à l'heure en combat, donc je vais choisir deux personnages après vous avoir tout simplement présenté euh, justement là une fiche de personnage et vous avoir expliqué comment il fonctionne. On va se rapprocher par exemple de notre hipster que j'aime beaucoup. Euh, chaque personnage a donc bien sûr des points de vie, une barre de points de vie, donc vous allez lui mettre un petit marqueur comme ça. Si un seul des personnages meurt, quel que soit le nombre de joueurs, même si vous êtes 5, si un seul des personnages meurt, c'est game over, donc il faut s'assurer que tout le monde survive, et ça c'est super intéressant quand vous allez devoir former vos équipes, j'y reviendrai, choisir euh, qui vous incarnez et, en synergie avec les autres personnages. Chaque personnage aura aussi deux pouvoirs. Il aura un Passif, souvent c'est un passif mais pas forcément. Euh, ici par exemple c'est un, un pouvoir actif qui permet de repiocher une carte. Et vous allez avoir un deuxième pouvoir qui lui ne sera actif que quand vous serez le premier joueur. Donc il y a, vous allez voir, je vais souvent revenir là-dessus, plusieurs couches, phases de réflexion à avoir quand vous organisez votre tour. L'avantage, je l'ai évoqué en introduction, c'est que dans ce Survive Until the Light on n'a plus de timer, on a tout le temps du monde pour réfléchir et je pense que c'est très bien. Donc un des paramètres à prendre en compte ce sera est-ce que je suis premier joueur, qui sera premier joueur la prochaine fois et comment on pourra du coup gérer les, les impondérables, les imprévisibles qui vont se produire avec ce fameux deuxième pouvoir qui généralement vous vous en doutez est un petit peu plus puissant. Chaque personnage aura aussi une arme de prédilection, vous le voyez, alors ça va de, de l'arc à l'arme à feu au couteau, selon euh, le psycho avec son couteau, les personnages et l'ADA sont vraiment réussis. Vous avez ici une espèce de tank donc qui, qui a un bouclier en, en portière de voiture et qui tape avec une espèce de, de matraque euh, coûté de fortune. Et vous allez au début de la partie, en plus de, de choisir votre personnage, choisir une deuxième arme. Il sera intéressant, on y reviendra aussi pendant le combat... D'alterner, c'est-à-dire que si vous avez une arme euh, à distance, par exemple à mon hipster, il peut être intéressant de prendre une arme de corps à corps, une arme secondaire, tout simplement parce que autant les armes à distance globalement font plus de dégâts, autant elles vont vous demander des munitions. Et les munitions, il faut les trouver en fouillant, encore une fois, les débris. Donc vous n'êtes jamais assuré d'avoir les munitions pour faire marcher cette arme. Donc c'est bien d'avoir une arme de corps à corps un peu plus faible, mais plus fiable, histoire de pouvoir faire toujours des dégâts, puisque si vous n'avez pas d'armes, on va le voir, ça, ça peut arriver assez régulièrement qu'on qu se retrouve désarmé. Là, vous ne servez quasiment plus à rien, c'est vraiment la... pas la fin des haricots, mais on n'est pas loin. Donc imaginons allez, que je choisisse le hipster que j'aime beaucoup, puisque je jouais déjà déjà sur Until Donc je lui garde son arc, je vais suivre mon propre conseil, on va lui donner un petit marteau, en deuxième arme, on va la mettre ici, hein. je le mets ici pour, euh, par contenance personnelle. On va même verrouiller ce petit personnage. Et en deuxième, on pourrait partir euh, sur le Psycho, qui était aussi un de mes personnages préférés. Je vais supprimer les autres pour faire de la place. Je vais mettre ça en place rapidement. Donc le Psycho, il a un petit peu plus de points de vie. On va quand même étudier hein, ces deux personnages avant d'aller plus loin dans les règles et de vous présenter aussi nos, nos fameux zombies, tous les types de zombies qu'on va, qu va pouvoir croiser. On va lui donner un pistolet, c'est plus logique, hein, il a déjà une arme de corps à corps, deux ne lui apporteraient pas grand chose. L'arme de base d'un personnage est toujours plus forte que les, les armes qu'il pourra trouver, looter, euh, récupérer autrement, c'est une chose à, à savoir. Donc une autre arme de corps à corps ici sera forcément mo moins bonne que celle qu'il a déjà. Mon petit hipster, une fois par tour il va pouvoir tout le temps hein, repiocher une carte de combat. On verra que les combats sont joués, euh, gérés avec des cartes qui vous donnent une valeur, un modificateur à la plupart des armes. Donc là, ça me permettra de soit de mitiger la chance de mon côté ou du côté de celui qui m'attaque, puisque les zombies aussi vont piocher des cartes, soit même je pourrais en faire profiter un copain, en l'occurrence mon, mon psycho ici. Son deuxième pouvoir, uniquement quand je suis premier joueur, si je tue au moins un ennemi, je peux faire une attaque supplémentaire et ça, vous allez voir très vite à quel point c'est important. Le psycho a un petit peu plus de points de vie, lui il peut faire un dégât euh, sur un ennemi adjacent quand il tape un ennemi, c'est pas mal en effet. Et puis si quand il est premier joueur, il peut même subir des dégâts, choisir de subir un dégât pour en infliger un de plus à sa cible. Donc pour finir un zombie, c'est parfait. On va voir aussi que c'est très utile. Là on est sur des persos plutôt offensifs. J'aurais pu vous montrer un tank, j'aurais pu vous montrer euh, d'autres types de personnages, mais cela je les aime bien, je les connais bien, ça me paraît plus évident. Ces armes-là, on en a plus besoin du tout. J'aurais pu aussi prendre un arc avec Psycho. Mais finalement, on sera obligé de se partager les mêmes munitions, et ça me paraît risqué. Du coup, on sera obligé de se partager les flèches tous les deux, alors qu'on va aussi trouver des, des munitions d'armes de, à feu. Je lock ici. Ensuite, on va parler des zombies. Il y en a plusieurs types. Alors là, on est sur, comprenez bien, euh, le mode un petit peu normal, le mode vanilla de Survival Until daylight Je vous parlerai en fin de vidéo des variantes qu'on va pouvoir trouver. Donc, pour l'instant, je ne vous montre que allez, les corps zombies, on va dire, ce qui fait le, le, le cœur du jeu quand vous allez le découvrir, le pratiquer au début ou faire tout simplement une partie classique. Alors, je les prends dans le désordre puisqu'ils sont placés un petit peu dans le désordre. Ici, on a ce qu'ils appellent les Wanderers, donc les zombies errants, qui sont les moins dangereux, mais bah, disons, ce sont ceux qui ont le moins de points de vie. Bah, ils ont deux points de vie et par exemple, si on prend euh, ici mon marteau, il inflige toujours deux points de vie. Donc, vous voyez que je peux one-shot ces zombies-là. Euh, Seuls, ce ne sont pas les plus menaçants, malgré tout, ils n'arrivent jamais seuls, ce serait trop beau. Euh, mais bon, ce ne sont pas non plus les plus grosses menaces. On va voir les brutes au-dessus, qui sont déjà un petit peu plus costauds, vous voyez 4 points de vie. Euh, et en plus, ils ont l'avantage d'ignorer complètement les barricades qu'on pourrait essayer de fabriquer. Vous voyez tout ces, ce petit artisanat qu'on va faire avec le, le brick et le broc qu'on va trouver un petit peu partout autour de nous. Euh, ils vont complètement l'ignorer. Donc ce sont évidemment des cibles de choix, et on verra que, encore une fois de fois possible dans un jeu qui finalement est, est, est pourtant assez, euh, assez compact on va dire euh, il faudra décider est-ce qu'on veut éliminer le gros même si ça nous prend plus de temps ou est-ce qu'on élimine beaucoup de petits pour pas prendre trop cher en termes de points de vie on passe aux horreurs alors là évidemment là c'est la fin vraiment la, la, la, le, le, le bout du bout ce sont les, ces espèces de boss ces monstres qui en plus d'avoir de gros dégâts je vous expliquerai juste après comment fonctionnent les dégâts ils vont renforcer en plus les zombies qui, qui sont avec eux, les autres zombies, donc là tout de suite même le petit euh, zombie de base va gagner un dégât systématique à chaque attaque, alors que de base vous voyez ce Wanderer là, ses euh, dégâts seront déterminés par des cartes, des cartes qui peuvent, qui peuvent être zéro ou négatives. voilà là on sait qu'il a un dégât presque garanti et donc ça commence à craindre, en plus évidemment il a énormément de points de vie, en plus il est pas beau, il a rien pour lui il y en a plusieurs, évidemment. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes stats, ce qui peut être intéressant. Et je les laisse face visible, tout simplement, pour, euh, bah, pour savoir quelle pile représente quoi quand tu formerais les, les, les piles de monstres. Parce que si je les retourne tous, vous voyez, tous les dos, évidemment, sont, euh, sont similaires. En l'occurrence, donc, on perdra un petit peu de la surprise, mais on saura exactement comment former les paquets. On arrive sur des personnages là que j'aime beaucoup, une touche que j'aime beaucoup et qui me renvoie à des euh, séries comme Black Summer. Ce sont pas du tout des zombies, vous voyez, vous-même, ce sont bien des humains, mais ce sont des pillards en fait, c'est-à-dire des gens qui la jouent tout simplement perso et qui sont là tout autant pour vous casser la figure que pour vous piquer le peu que vous auriez pu trouver. Eux, ils sont redoutables, pas tant parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, ça c'est sûr, mais cette petite icône de sac là, elle va me dire que lui là, si je elle en tout cas, en l'occurrence, si je ne l'ai pas éliminé à la fin d'une phase, elle va aller me piquer un objet au hasard. Et là, c'est un désastre, puisque c'est là où on peut se retrouver, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, euh, de perdre une de mes armes, par exemple, pire exemple, l'arme de corps à corps qui permet d'attaquer sans munitions, donc de manière garantie. Et ça, ça a entraîné, pour l'exemple de cette partie, le fait qu'on ait dû s'échanger, se prêter le couteau, chacun à son tour pour essayer chacun de donner un petit coup avec. Ce n'était pas du tout évident. Donc les looteurs, vraiment. Pas ceux qui font forcément le plus mal, mais ils sont une véritable plaie. Et nous avons les survivants. Alors, les survivants, ils n'ont pas du tout le beau rôle dans Survive Until Delight c'était déjà le cas dans Until Delight, euh, le grand frère, c'est-à-dire qu'ils vont servir de bouclier humain quand ils sont dans une vague, ils vont subir avant vous, donc ils absorberont un dégât en l'occurrence, et si vous arrivez à éliminer la vague, donc à sauver le survivant vous le garderez quand même en tant que bouclier humain, il pourra ramasser plus tard à votre place, c'est à peu près tout ce qu'on en fait, c'est horriblement cruel, mais la vie est cruelle, que voulez-vous J'en profite pour préciser dès maintenant que euh, le livret de règles est bourré d'humour, ça se voit un petit peu à la DA, l'ambiance qui est voulue, et ça me rappelle beaucoup, puisque c'est dans le thème de ce dont on va parler euh, ce mois-ci, entre autres, euh, ça me rappelle les livrets de règles que peut proposer Orange Nebula. Il y a une vraie autodérision, il y a beaucoup d'humour noir dans, dans tout ce qui est écrit, et c'est assez appréciable. On a fait le tour donc pour ces, euh, ces zombies. On jette un oeil tout de même à ce qui va constituer le nerf du jeu, le cœur du jeu, c'est-à-dire la pile de, euh, de détritus finalement. Alors on va constituer une pile euh, qui correspond au, au nombre de joueurs qu'on a, enfin au nombre de héros qu'on a. Moi j'ai deux héros, donc je prends la pile 2 et bien sûr la pile 1. Je les mélange, le reste donc on peut l'oublier ça va jusqu'à 5 joueurs, on rajoute des cartes pour, pour équilibrer le, le tout et ça avec ça on va constituer une pile à chaque tour on doit survivre 6 tours, on a ici 6 cartes d'assaut et ça va être à la fois le compte à rebours puisque quand on va tirer la fameuse carte wave ici, la carte assaut on arrête de fouiller et on doit subir les zombies et puis en même temps ça va représenter euh, bah, tout ce qu'on va pouvoir trouver et donc ça va décider de ce la manière dont on pourra essayer de s'en sortir. Il y a un petit peu de tout là-dedans, j'aurais peut-être pas dû le mélanger trop vite. Il y a, vous le voyez par exemple, des munitions, donc c'est intéressant les flèches euh, pour mon, mon hipster ici. On a du déchet qui sert juste à prendre de la place dans votre, dans votre inventaire, mais qui aussi peut permettre euh, de contrer un petit peu les, ces pierres là, parce que s'ils si vont vous piller votre papier toilette, j'en conviens, c'est gênant dans l'absolu, mais au moins ils vous piquent pas vos flèches. Vous avez des espèces de petits pouvoirs comme ça, qui vont pouvoir être activés quand vous le souhaitez. Vous voyez le petit éclair, là, vous, le souhaitez, vous pouvez l'activer plus tard, qui vont vous permettre de répartir mieux vos dégâts ou de faire plus de dégâts, etc. On a tout un tas de bah voilà, ce qu'on peut trouver dans une ville en ruine des, des, des clous, des planches, euh, du fil, des choses comme ça, qui vont là, pour le coup, nous permettre, si on les combine, de fabriquer toutes ces joyeusetés-là les lances, les barricades, les grenades. Donc le but c'est de, de les garder et puis de trouver un moment, c'est surtout ça, pendant ou entre, enfin non pendant les assauts on n'a pas le choix, pour euh, pour les fabriquer. Il y a quelques cartes, pardon je me trompe de paquet, il y a quelques cartes aussi un peu vilaines qui sont juste des cartes pas de chance. Euh, je vais peut-être pas en trouver là très rapidement. Il y en a pas énormément mais quand il y en a on s'en souvient. C'est-à-dire que non seulement voilà, non seulement vous vous n'obtenez rien mais en plus par exemple ce corbeau va directement aller vous piquer quelque chose dans votre inventaire et ça c'est pas vraiment cool. Donc vous avez bien compris le, le principe. Selon le nombre de joueurs, on va créer un paquet. Alors, je vous remélange pour être vraiment honnête. Donc, si on a deux héros, on a neuf cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On rajoute la carte Wave. On mélange tout ça. Et finalement, on est déjà prêt à jouer. On va la placer ici. Et oui, on est prêt à jouer. Il ne me faut rien de plus. La mise en place, elle est absolument euh, éclair. Hein, et c'est un des gros avantages aussi de ce jeu et c'est marrant parce que si j'exagère un tout petit peu je pourrais même vous dire que vous connaissez déjà quasiment tout ce dont vous avez besoin pour vous, il n'y a quasiment pas de règles, et c'est pas pour autant que c'est un jeu simple, encore moins simpliste, vous allez le voir et c'est ce qui est assez bien foutu, un tour c'est une seule chose, c'est piocher une carte, c'est tout donc je vais aller chercher ma carte donc c'est le premier joueur, c'est lui qui récupère en premier, il va récupérer des planches des planches que je peux combiner pour faire diverses choses je, la mets, je les mets ces planches dans mon inventaire l'inventaire il est limité à 8 vous allez voir ça va très très vite et par moments, c'est même frustrant finalement de ne pas arriver à piocher la carte vague, de continuer à piocher des choses, alors qu'on a déjà les poches pleines et qu'on est obligé de jeter. C'est terrible, c'est absolument terrible, vous verrez. Le seul, la seule contrepartie, c'est qu'on peut empiler les cartes du même type, donc les les, planches. Je pourrais les... toutes les planches que je pourrais éventuellement piocher plus tard, ne prendront jamais qu'une place dans mon inventaire. Donc si on s'organise bien à deux, puis ça va mieux évidemment à 3, 4, 5, on peut normalement se débrouiller pas trop mal, sachant que par contre, on ne s'échange pas les cartes librement. Je vous dirais, quand on peut les échanger, c'est pas tout de suite et c'est très limité. On en vient donc à mon psycho, alors je fais quelques pioches, et puis si ça n'avance pas, on passera directement à la, à la vague. Alors lui, il a pioché un, un détrigu, pour le coup, un téléphone qui n'a plus l'air en, en, en trop bon état de marche, mais c'est pas grave, il va le garder, parce que comme ça, si on se fait piller plus tard, il y a peut-être une chance que le pillard se retrouve avec un vieux téléphone, au lieu d'avec un pistolet, par exemple. À mon, tour. Et ben à mon tour, je me fais piquer un objet. Donc là, c'est dramatique, puisqu'on est très très tôt dans la partie. Je dois mélanger toutes mes possessions, armes comprises. Donc là, vous comprenez bien que j'ai une bonne chance de perdre une de mes deux armes, à savoir le marteau, c'est ma malédiction visiblement, donc au revoir le marteau, je ne l'ai plus, c'est le corbeau qui est parti avec, un corbeau assez costaud, hein. on peut en convenir, il ne me reste plus que mon arc, un arc, comprenez bien aussi, qui n'a pas de flèche, donc mon hipster là tout de suite il ne sert à rien du tout, du tout, du tout, si la vague commence maintenant, on est mal parti, il y a donc cette tension qui était un petit peu artificiel euh, dans une kill delight premier du nom qui était un timer le problème du timer c'est que vous passez votre temps à crier à piocher le plus vite possible prendre des, bah, des décisions du coup un petit peu à la va-vite, et puis peut-être aussi à oublier certaines règles à faire euh, à garder la carte et puis à ah mince du coup en fait j'ai neuf trucs dans mon inventaire j'aurais dû en jeter un mon ram ouais mais mes pauses du coup parce qu'il faut que je choisisse ce que je vais jeter enfin, on a plus ça là chaque carte on dit la prochaine c'est peut-être la bonne on va peut-être se prendre la vague qu'est-ce qu'on fait où on en est et qu'est-ce qu'on fera quand la vague arrivera on passe donc au psycho. Le psycho récupère des munitions. Ça tombe bien parce que si c'était le hipster qui les avait ramassées, il aurait fallu qu'il trouve plus tard un moment pour les donner au psycho pour qu'il puisse s'en servir. Hop, wave, ça va. On n'a pas on l'a pas trop attendu celle-là, on est à peu près à mi-paquet. Wave, la vague donc de vos zombies qui arrive et cette vague, elle va s'en prendre à celui qui a tiré la carte. Donc la cible de choix pour ce tour, c'est le malheureux hipster qui n'a plus qu'un arc sans flèche, alors il peut faire de la musique avec. Mais c'est tout. Euh, il va donc falloir compter sur le psycho pour euh, peut-être un petit peu compenser le désastre. Notez, et c'est important, que la, la pile qui reste ici, les 5 cartes, on, elles vont rester. Et donc au prochain tour, on va rajouter 9 cartes par-dessus, euh, ce qui permet un petit peu de mitiger la chance, c'est-à-dire que si vous avez le malheur de piger la carte Wave euh, sur la toute première carte que vous prenez, vous allez affronter des zombies, mais la prochaine fois, la carte Wave sera diluée dans beaucoup plus de cartes, vous aurez potentiellement une phase de loot beaucoup plus longue, et donc ça, ça va compenser ça. Notez aussi, même si là je ne souhaite pas le faire, euh, que vous pouvez, quand vous piochez la Wave, décider de perdre un point de vie et de la remélanger dans le paquet. Alors là, comme il reste que 5 cartes, j'ai peur que ce soit peu, peu productif. Mais si vraiment voilà, on est sur les derniers tours, c'est très critique, il, faut, il nous manque un objet en particulier, une munition, quelque chose. On peut choisir d'encaisser de, voilà, un petit peu, de repousser un peu les zombies pour continuer à fouiller un petit peu. Là, je vais encaisser la wave. Comment ça marche à ce moment-là On va aller chercher une carte d'assaut, j'avais déjà mélangé je crois. Et c'est cette carte qui va nous dire la composition du paquet selon le nombre de joueurs. Et donc là, on est à devoir. Sachez, je le mentionne parce qu'on me l'a précisé, que les chiffres qui sont ici, je ne ferai pas une partie complète, mais si ça vous saute aux yeux, ne sont pas définitifs et devraient être revus sensiblement la baisse. A priori, ils sont encore un petit peu difficiles. L'équilibrage est en cours, ça teste beaucoup hein, chez, euh, chez Flyos en ce moment. Là, on aurait un Wanderer, donc un, zom un zombie errant. Je remélange pour être complètement fair. On aurait trois brutes quand même. Les, les pires, hein, on a bien compris. Hein. Un, deux, trois... Et on aurait un survivant pour faire un petit peu de tampon quelque part. Donc une, une vague assez vilaine quand même, qu'on va mélanger et qu'on va... Oui, je pourrais taper moins fort sur mon sur va tous mélanger, c'est vrai. Et on va les, les étaler de gauche à droite pour faire un petit peu la, la vague qui se présente devant nous. Sans oublier donc que cette vague s'en prendra exclusivement, sauf intervention du Saint-Esprit ou d'un copain, à notre pauvre hipster qui a tiré la carte Wave. Mais avant d'affronter cette vague, avant même d'ailleurs de, de, de, de tirer ces, ces zombies, ce que j'aurais dû faire, euh, vous expliquer en tout cas, c'est que on peut s'échanger, se jeter à la figure dans l'urgence, puisque les zombies arrivent d'un seul coup parce qu'on a fait trop de bruit, se jeter une carte. C'est-à-dire que si mon hipster il avait les munitions, c'est le moment où je pourrais vous dire « Tiens, psycho, je te donne les munitions. Une seule carte par personnage, c'est pas énorme. » Et il n'y a pas de réciprocité obligatoire. Par contre, tu peux donner une carte sans en recevoir, il n'y a pas de souci, on est tous copains. Euh, mais c'est le moment, donc, où on essaye un petit peu de donner. Il va arriver des moments plus tard dans la partie où j'aurai euh, plusieurs munitions et puis d'autres trucs intéressants pour Psycho. C'est là, c'est au moment où je me dis Psycho, qu'est-ce qui t'intéresse le plus Est-ce que tu veux tirer une fois de plus, donc avoir euh, une cartouche de plus Est-ce que tu préfères une, un, un truc pour te soigner Est-ce que c'est, voilà, c'est à ce moment-là qu'on le décide. C'est à ce moment-là que Psycho, par exemple, peut dire. De son côté, tiens, moi je te donne mon couteau, puisque grâce aux munitions, je pourrais tirer une fois, et toi grâce au couteau, tu pourras quand même faire quelque chose de ton tour. D'autant que, puisque je suis premier joueur, si avec mon hipster, j'arrive à tuer quelqu'un, je pourrais faire une deuxième attaque. Donc je pourrais mettre deux coups de couteau, donc c'est excessivement rentable. Lui par contre ne fera jamais qu'une attaque, et bah, c'est là qu'on arrive en fait à la à l'articulation du, du combat. Euh, on a chacun, de base, le droit qu'à une seule action. Et une seule action, devinez quoi, c'est pas beaucoup. Euh, si je voulais construire quelque chose, par exemple une barricade, quelque chose comme ça, ce serait mon action pour cette vague. Et vous voyez le monde qu'il y a, rien qu'à deux joueurs. Donc si, là, j'en ai pas les moyens, mais si j'avais, je crois que c'est les clous qu'il me faut, ouais, s'il y avait eu des clous, j'aurais dit, voilà, je fais ma barricade, ça va me protéger, entre guillemets, un petit peu, mais c'est tout ce que je ferai. Voilà, c'est terminé, à toi. Lui il fera son attaque et c'est terminé. Il y a bien sûr des objets qui vont vous permettre de d'outre passer cette règle, des cartes hein, qui vont vous dire vous avez le droit à une action de construction gratuite par exemple, vous avez aussi des joueurs ben voilà par exemple le peut a une attaque gratuite quand il est premier joueur, il y a des personnages qui sont plus orientés construction qui vont pouvoir construire gratuitement ou construire avec moins d'éléments, en tout cas là il faut prendre une décision avec très très peu de choses, je sais que, bon lui vont en premier donc avec sa première attaque il vaut mieux qu'il tue quelqu'un pour pouvoir faire une deuxième attaque euh, donc idéalement, voilà, par exemple, si je veux pas prendre de risque, je tue, j'essaye de tuer la grand-mère, la grand-mère zombie, et ensuite avec le deuxième attaque, je pourrais entamer une brute que probablement euh, mon copain pourrait terminer, sachant que comme il fait un dégât sur un ennemi adjacent, il pourrait peut-être en tuer un plus finir celui que je vais entamer avec ma deuxième attaque. Vous voyez déjà là, ça commence à et on en est qu'au début, on a très peu de cartes donc très peu de choix, mais avec très peu de règles puisque vous avez déjà compris comment ça marche, on arrive à se faire des noeuds au cerveau dans la bonne humeur et en gérant une malchance qui, on va en reparler, qui est euh, qui est variable, bien sûr, une chose qui est variable. Donc là, si je reste dans mon, dans mon schéma, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte-là Elle me dit que je fais deux dégâts flat, deux, deux dégâts bruts, automatiques, plus une carte tirée. Et ça a son importance. Pourquoi Parce que cette carte, ça peut aller jusqu'au plus 3, et ça peut aller, je crois, jusqu'au moins 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc 2 moins 2, ça fait 0, si je tire à moins 2, je suis pas bien. Heureusement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le hipster. Le hipster, rappelez-vous, peut retirer une carte de combat si la carte ne lui plaît pas. Donc, je détermine qui je, à qui je m'en prends. Et on va pas prendre de risques. Hein. Même si avec la carte, je pourrais faire jusqu'à 5 points de dégâts. Je ne vais pas m'amuser à ça. Je vais être sûr de tuer pour faire une deuxième attaque. Donc, je dis que je m'en prends à ma Mamie Zombie. J'ai donc ici mon paquet d'attaques. Je pioche et je révèle un 1. 1, c'est bien. Je m'en contente tout à fait. Cette carte, on la met de côté. Elle ne sera pas remélangée. C'est... Peut-être un des éléments qui, moi, me déçoit le plus, même si je comprends encore une fois la nécessité d'équilibrage, un petit peu de, de lissage. Hein. Mais finalement, quand vous connaissez bien le jeu, vous savez qu'il y a X cartes qui font plus 3, et si elles sont déjà sorties, elles sont déjà dans la défausse, vous savez que personne ne, ne fera plus 3. Donc c'est bien pour planifier, et c'est un jeu de planification, mais ça tue un petit peu le côté épique, le côté euh, imprévisible des zombies... Comme de vos attaques d'ailleurs, puisqu'il y a un tout petit aspect comptage de cartes, si vous, si vous voulez tryhard, si vous voulez vraiment la, la jouer très, très complète quoi. Donc du coup, 1-2, j'ai même pas besoin de mettre de marqueur dessus, mamie est morte. Mamie est morte, très bien. Qu'est-ce que.. Alors, faut que je retrouve son emplacement. Ah oui, c'est ici. Je ne l'avais pas reconnu lui. Voilà, et donc j'ai le droit à une deuxième attaque. Bien sûr avec mon couteau, puisque je n'ai que ça. Donc avec mon couteau, je vais maintenant cibler euh, celui-ci, cette grosse brute-là en espérant l'entamer assez, pour que Psycho ensuite, en tirant sur le, le, la brute à sa droite, et en utilisant son passif, puisse le terminer. Donc, je cible lui, je suis à 2, 2 plus, ou moins, 1. Ça fait 3, 3 c'est pas mal. Puisque voilà, du coup, avec le passif, le dégâts manquant, c'est Psycho qui va l'attribuer. Jusque là, on n'est pas trop trop mal, vu les circonstances. C'est maintenant, donc moi là j'ai terminé, pour cette vague là, je ne ferai rien de plus avec le hipster. On passe maintenant à notre fameux Psycho. Psycho qui va donc dépenser ses munitions pour tirer avec le pistolet. C'est la même chose. Pistolet, 3 dégâts, automatique. La munition me dit que je vais tirer une carte. Donc ce sera du plus ou du moins. Et bien sûr, on espère que ce soit... Alors on peut le mettre là, peu importe. Est une défausse c'est une défausse. On peut espérer que ce soit du plus. Si j'ai un plus 1, je limite directement euh, cette brute-là. Or, oh, encore mieux. Un moyen mieux. Euh, je vais, ça, ça veut dire euh, effet tir groupé, si vous voulez, effet un petit peu de, de zone. Donc, j'applique un dégât supplémentaire à ma cible, à celui à sa gauche, à celui à sa droite. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, euh, bon, bah, lui meurt, du coup, un 3 plus un 4, il est mort, c'est très bien. Lui aussi, du coup, avec l'effet du splash, là, mais malheureusement, je perds le bénéfice euh, de l'extra damage, à l'ennemi adjacent. Puisque l'ennemi adjacent, bah, c'est celui qui est mort. Tous les dégâts sont appliqués en même temps. donc Et puis, de, même si c'était pas le cas, le suivant, c'est un survivant. Donc, je vais pas intérêt à le tuer, à part pour, pour rigoler un bon coup. Et voilà, et là, on a terminé. On a ter terminé cette vague. Et qu'est-ce qui va nous arriver euh, Lui, là, bah, le, le système de dégâts est exactement le même. Il fait deux dégâts bruts plus une carte. Donc, on va chercher une carte. Et c'est un 3. Et c'est un 3, c'est terrible mais heureusement, je peux retirer une carte de combat par tour. Donc, on va se dire qu'on ne peut pas avoir pire. Et on va espérer avoir du moins. Un. C'est pas pire, mais... Euh... Non, c'est pas pire, mais c'est pas beaucoup mieux. Le survivant, je vous l'ai dit, va absorber automatiquement le premier dégât qui vient, puisqu'il a un point de vie. Donc, ce dégât-là, finalement, c'est le survivant qui va le prendre, la survivante. Et puis, les deux dégâts restants, eh bien, c'est pour ma pomme. Et nous avons alors et lui il reste bien sûr bien sûr parce que ce qu'on qu pourrait dire moi c'est la, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est que comme on mélange les cartes d'assaut on n'a pas cette graduation vous savez dans, le, dans les vagues euh, qui sont de plus en plus difficiles c'est le cas par exemple dans un je sais pas dans un Kingdom Rush ici les vagues sont toutes mélangées mais c'est compenser cette graduation cette montée en difficulté elle se fait parce que justement il va y avoir un... en tout cas quand ça se passe euh, moins bien toujours un reliquat des vagues précédentes qui va rester et un petit peu comme dans un set Watch, vous allez payer finalement, plus tard, hein, tous les tous les zombies que vous n'aurez pas éliminés. Donc lui va rester, il va rester là, et, euh, et on le reverra tout à l'heure, malheureusement. Mais il a fait ses dégâts, donc on peut refouiller pendant un tour, lui il nous regarde, il prépare sa, sa prochaine claque, peu importe. Donc mon psycho devient premier joueur, et vous avez compris, globalement, l'articulation de Survive Until Daylight. Je ne veux pas aller plus loin dans le gameplay, parce que je veux pas que la, la vidéo dure trois quarts d'heure, ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que avec tous les éléments qui s'entrecroisent, c'est-à-dire qui est premier joueur, qui a des munitions, qui peut construire quelque chose, qui a une action bonus par exemple, il y a une vraie réflexion tout le temps d'optimisation euh, sur qui on cible, à quel moment on cible, et qui, euh, où est-ce qu'on prend le risque finalement. Puisque plus un zombie tire de cartes, plus il peut faire mal, mais plus aussi potentiellement il peut tirer des, des cartes négatives, et donc faire moins de dégâts finalement un... Un personnage ici là qui ferait deux dégâts bruts sans tirage est peut-être plus dangereux qu'un zombie qui tire 2 cartes, mais le zombie qui tire 2 cartes peut faire 3 plus 2, 5 par exemple, vous voyez, donc faire très très mal. On est sur un, un vrai jeu d'optimisation, sans pour que ce soit prise de tête, et un jeu qui fait vraiment intervenir tout le monde. Il y en a chacun sa spécificité, euh, on peut chacun peut-être aider l'autre en, en lui donnant des, des objets, des éléments. Il y a, hum, chacun met son, un peu d'eau au moulin, chacun a, a sa force, ses faiblesses, et puis il y a un inventaire qui est en commun, qu'il faut essayer de se partager avant les vagues, euh, pour être le plus efficace possible. Si je devais faire un parallèle finalement avec ce qu'était Until Daylight, euh, Flyers Games a réussi ici à se débarrasser des deux plus grosses nuisances qu'on avait avec ce jeu, en tout cas de mon point de vue, et de, du point de vue de, de, de certains joueurs, c'était donc le timer, puisque avec le timer, on se retrouvait à un jeu qui était presque plus un party game, vous voyez, où on se jetait des cartes à la figure, en mode « tiens prends ça vite, dépêche-toi » Euh, ça criait, ça tirait des cartes n'importe comment, on faisait tomber des trucs. On perdait ce côté stratégie, qui encore une fois n'est pas expert du tout, hein, mais qui demande, pour être bien fait, pour, pour aller au, au bout de ces vagues, qui demande quand même euh, un peu de recul, un petit peu de, bah oui, de réflexion, de, de, de stratégie. Euh, L'autre problème, c'était qu'on tirait des cartes, au hasard selon, des cartes zombies au hasard selon le nombre de joueurs. Et donc, on pouvait se retrouver avec des, des, des premières vagues où on n'avait que quelques errants, et puis d'un seul coup, vous, vous retrouviez avec 4 boss, j'exagère, hein, j'ai au hasard, mais... Et puis vous perdiez parce que vous ne pouviez pas tuer autant de boss. Ça s'est changé par euh, ces cartes assauts, qui servent donc à un petit peu de compteur de, de chapitres, entre guillemets, puisqu'au bout de 6 assauts vous avez gagné une fois que vous avez, vous avez nettoyé tout ce qui reste. Et puis qui servent donc à, à proposer une expérience équilibrée, avec, je viens de le dire, euh, la montée en puissance qui va être le reliquat que vous aurez presque forcément pendant les premières vagues. Il est rarissime que vous puissiez éliminer tout le monde euh, pendant la première vague avec ce que vous aurez pioché. Donc c'est tout gagnant. Le dernier, je pense, vrai point, pour là encore une fois parler rapidement à, à ceux qui ont connu le jeu d'origine, euh, c'est d'avoir enlevé ce côté leader. Je ne sais pas si vous vous souveniez, mais euh, si vous vous souvenez, mais à l'époque, euh, le pouvoir du premier joueur, c'était pas ça. Il fallait en fait être leader. Euh, je ne sais plus si est le terme est correct, mais il faut que c'était leader pour bénéficier davantage, et vous, vous voliez littéralement. En tout cas, avec certains personnages, vous, vous voliez le statut de leader. Et il y avait un côté du coup. Euh, faux opératif, du faux coopératif vous voyez, euh, où on se tient un peu dans les pattes quand même, et thématiquement ça marchait pas très bien, et je trouve qu'en plus c'était assez anecdotique, assez gênant là voilà, on est dans des plus purs coop, euh, plus prévisibles, euh, plus déterministes, dans le sens où on sait qu'il sera premier joueur la prochaine fois euh, on sait qu'il va pas tomber quatre boss d'un coup, on peut estimer à peu près ce qui va arriver, puisque ces cartes assos sont toujours les mêmes. On peut compter entre guillemets les cartes, savoir que si plusieurs grosses sont sorties, on aura potentiellement du moins qui va arriver ici aussi. bah vous voyez, il a, autant il y a beaucoup d'imprévus, autant il y a aussi beaucoup de choses qui, avec une connaissance du jeu, euh, avec une solide connaissance du jeu, beaucoup de choses que vous pourrez apprendre à maîtriser, à arrondir un petit peu les angles. Et là-dessus, j'aimerais bien faire un, un parallèle qui m'est venu assez vite avec les, les créations de Joseph Fari, donc Holon Edition, qui, Vous le savez, euh, que j'aime beaucoup. On a le même, un petit peu la même volonté, à la fois de, de se raconter une histoire sans texte, puisqu'on on vit une aventure, et presque le plus intéressant, c'est le débrief après les parties. C'est vraiment ça, vous verrez quand vous avez, euh, que vous vous en soyez sorti ou pas, vous aurez transpiré, et c'est l'après qui est intéressant. Et puis sur ce côté, je veux pas, c'est ce que Thomas Philippi m'a dit, je veux pas que mon jeu soit parfaitement équilibré sans aucune notion d'aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous aurez des tirages moisis, et vous aurez des grosses vagues tout de suite, parce qu'il y en a des plus grosses que d'autres quand même. Mais c'est le but du jeu d'en chier un peu. Et donc ça, c'est tellement Youssef Fari Aussi, euh, se rajoute à ça la notion de courbe d'apprentissage qui est vraiment ici est prépondérante. C'est-à-dire que vous allez, les premières parties, vous allez probablement perdre assez vite. Et puis rapidement, vous vous rendrez compte que euh, telle arme n'est pas fiable. Que compter sur les armes à distance alors qu'on n'a pas de munitions, c'est un pari osé. Que fabriquer certaines choses trop tôt, ça ne sert à rien. Et c'est cette euh, courbe d'apprentissage qui fera que les parties sont, sont de plus en plus fun. Et ce vrai côté coopératif complémentaire entre les personnages, qui fera que vous pourrez inclure des gens qui... Euh qui n'ont jamais joué, ou qui même qui ne connaissent pas bien le jeu de société à ce jeu-là, en leur tenant la main, en leur donnant une partie de la responsabilité, voilà, toi il faut que tu construises, euh, ça rendra le jeu plus intéressant, ça le rend donc d'autant plus intéressant quand on est nombreux, puisque sur une première vague, même s'il y a pas mal de monde, euh, si on est 4 ou 5, on peut demander à telle personne de se contenter de construire là, voilà, construis quelque chose, fais-nous une grenade, fais-nous un truc pour plus tard, nous on va taper, ça va aller. Et c'est super intéressant, c'est d'ailleurs ce que me disait encore une fois Thomas Philippi, le, le, le co-auteur de ce jeu-là, euh, c'est qu'il voyait Survive Until Daylight comme une porte d'entrée aussi au jeu de société. C'est-à-dire qu'on peut y jouer de manière complètement casual, prendre des raclés certes, euh, mais on peut, vous voyez, en termes de règles, vraiment, il n'y a pas grand chose. Et malgré tout, si vous êtes un min maxeur si vous êtes euh, un joueur hardcore, vous allez pouvoir optimiser énormément de choses avec euh, la, les, les différents tirages qui peuvent sortir, tous les éléments un petit peu changeants dont vous connaîtrez un petit peu les probabilités, mais avec lesquelles vous devrez de toute façon vous adapter. Par exemple, quand on vient vous chourer un truc, vous ne saurez jamais ce qu'on va vous piquer, et après, il faudra faire l'aventure avec. Ça, c'est vraiment génial. Euh, cette capacité, voilà, enfin, ce, cette adaptabilité aux, aux joueurs qui vont composer l'histoire, le fait de pouvoir se raconter une histoire, euh, cette courbe d'apprentissage, tout ça, j'aime beaucoup. Je vous rappelle que ce que j'ai évoqué là, très brièvement, euh, c'est le mode un petit peu, donc encore une fois, Vanilla, le mode classique euh, de Survey Until the Light. Ce ne sera pas le seul. On aura aussi un mode qu'ils ont appelé Legacy et qui reprendra les règles que je viens de décrire de manière, <rire> de manière euh, absolue, et les règles de Until Daylight. Alors j'en ai pas le détail, mais j'imagine que on va les tirer euh, des zombies selon le nombre de joueurs, donc ça va être forcément plus dur, beaucoup plus aléatoire. Ce sera, j'imagine, plus un défi en plus que d'être un clin d'œil à ceux qui, euh, qui ont joué ou ont possédé ce, le, le premier opus. Mais on n'aura pas que ça. On aura en plus des modules, dont j'ignore aussi le nom. Ces modules, le but, euh, ça va être de, de changer les règles du jeu et de les rendre peut-être un petit peu, entre guillemets, plus réalistes. Euh, on m'a donné des exemples du genre, euh, il y a un module qui pourrait dire que tel type de zombie euh, frappera toujours avant les survivants. Et peut-être que ça a du sens par rapport au type de zombie que ce sera. Donc, il y aura cinq, en l'état, 5 hein, modules négatifs, handicap, et 5 modules positifs, avec peut-être des armes plus puissantes ou, ou des, je sais pas, un échange libre de cartes, par exemple, entre, le, entre les joueurs. Ce sera à vous de vous faire votre expérience avec du bonus, du malus, et vous pourrez comme ça adapter l'expérience à la fois au public qui arrive, et puis éventuellement aussi à votre expérience, puisqu'à un moment vous aurez envie d'aller plus loin que simplement cette, euh, bah, cette, cette, cette configuration-là. Pour ça il y aura aussi un mode stories, un mode un petit peu scénarisé, avec donc, encore une fois de me la euh, j'imagine des petites histoires, ou peut-être un scénario en chapitre. et dans chacun de ces scénarios, de ces chapitres, eh bien on va avoir une configuration de base avec des zombies qui auront peut-être des capacités différentes, on aura peut-être un setup d'origine, c'est-à-dire des armes de base qui seront différentes, un équipement, et on va pouvoir avec ça à la fois créer cette difficulté croissante qui peut-être manque un petit peu euh, dans la version classique, et puis entraîner un petit peu les, les joueurs euh, plus loin, à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la, la connaissance du jeu. Alors je peux entendre ceux qui vont me dire euh, que finalement le thème est un peu plaqué, d'ailleurs c'est revendiqué par Flyus Games, c'est-à-dire que euh, comme il le dit, ça pourrait très bien être des, des champignons magiques qui vous attaquent, ça n'a aucune importance. On est sur une... Euh, vraiment sur une sorte de tower defense, finalement, avec euh, des vagues, ça peut rappeler un petit peu Skytear Horde aussi, pour ceux qui suivent ma chaîne, euh, avec un thème donc plaqué mais assumé, parce que pour moi, en tout cas, hein, l'ADA fait vraiment tout le charme de ce jeu. J'adore ces personnages qui sont un petit peu filiformes, là vous voyez, avec, euh, avec des têtes tellement iconiques, c'est dommage, j'ai supprimé les autres, j'aurais peut-être pas dû, mais même les... Les, les zombies sont tellement, euh, ou les, les adversaires en général sont tellement iconiques, donc c'est bien que ce soit des zombies, parce que finalement c'est un univers que tout le monde connaît, encore une fois, accessibilité du jeu à, à ceux qui sont peut-être le, le moins expérimentés, tout le monde connaît ce monde-là, tout le monde s'y retrouve, c'est des archétypes qui sont marrants entre le cinglé, euh, la, la protectrice qui est un peu gentille, euh, la fille qui tire de loin mais qui a quatre de santé, le hipster, tous ces, tous ces clichés-là qu'on est plutôt contents de retrouver, et qui en font un jeu inclusif, ça devient un mot un petit peu euh, qui a peut-être changé de sens maintenant, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. un jeu qui accueille tout le monde et euh, qui permet à tout le monde de s'amuser dans des délais en plus des parties qui vont durer, aller euh, entre une vingtaine de minutes et peut-être aller jusqu'à 40-45 minutes si vous découvrez le jeu, évidemment. Mais ça va quand même assez vite. Euh, en tout cas, c'est jamais joué. Voilà, Même si ça part très mal, il suffit d'un bon tirage derrière. Alors, j'aurais pu vous montrer quelques cartes supplémentaires, bien sûr. Hein. Euh, voilà, des, de la nourriture pour récupérer de la vie. Euh, voilà, ce genre euh, d'objet, la, la boisson énergisante, qui vous met un dégât dans la figure, mais qui permet de faire une attaque de plus. Donc ça c'est hyper utile bien sûr, puisque ça permet, euh, bah ici par exemple, je pourrais construire avec mon, mon action de base finalement, et puis ensuite boire la, potion, enfin, la, la, la boisson énergisante pour faire une attaque, peut-être même une deuxième si je suis premier joueur, et ça fait quand même un tour bien plus, vous voyez, bien plus rempli, bien mieux rempli euh, que la simple action de base qu'a qu fait Psycho tout à l'heure. Beaucoup de choses, je peux pas tout vous montrer, en plus il n'y a sûrement pas tout, mais... Euh il y a vraiment voilà, un, une vraie ambiance qui est créée, qui n'est pas sérieuse pour un jeu où quand même on s'arrache un petit peu les cheveux et où il faut, euh, il faut planifier ils ont bien fait je pense de revenir sur ce jeu euh, de le polir je le disais euh, d'enlever le timer qui cassait complètement l'intérêt finalement du jeu, ça devenait un jeu de, de tirage de cartes de chance, et là c'est plus ça du tout il y a du hasard un petit peu, il y a de l'aléatoire mais on a le temps de s'adapter, on a le temps de créer des stratégies sur le long terme et puis de, surtout de mesurer en fait si la vague on veut l'affronter tout de suite ou si on veut prendre un dégât et la repousser un petit peu ce qui, souvent, va avoir un impact déterminant, marquant sur la suite de la partie. Voilà, vous l'avez compris, pour moi, c'est un coup de cœur, mais c'est Until the Light était déjà un coup de cœur, si vous voulez. J'avais beaucoup plus de choses à lui reprocher que les 2-3 bricoles que j'ai dit là. La seule question qui se pose, mais là, moi, je suis là pour vous poser la question, pas pour vous donner la réponse, hein, c'est si vous avez déjà Until the Light, est-ce qu'il faut acheter Survive Until Daylight Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que moi, je vais le faire. Mais ça dépend vraiment... Euh, de la régularité avec laquelle vous le sortez, euh, du fait que vous y preniez plaisir ou pas, que vous ayez des groupes aussi, peut-être, je sais pas, oui, ils jouent en solo, ils jouent très très bien même en solo, je pense que c'est une de ses forces, être aussi bon en solo qu'à 2 qu'à 4, qu'à 5, mais est-ce que parfois, c'est quand même pas plus sympa, euh, ce genre de jeu, à, justement à 4 ou 5, de réussir à trouver des... Est-ce que vous avez le public pour ça, vous voyez, pour euh, se réunir, c'est pas un jeu auquel on joue 4 euh, fois par semaine, pour, euh, mais à ressortir une fois par semaine, une fois par mois, est-ce que... Est-ce que vous êtes ce genre de consommateur-là C'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser, parce qu'ils ne jouent plus du tout pareil. Ils ne même plus, j'ai envie de dire, le même public. Il a plus le même feeling, même si l'emballage, globalement, et certaines mé mécaniques sont toujours là. Euh, donc, si vous, avez, si vous avez aimé Until like c'est peut-être le moment de le revendre sur Ocaseo pour acheter celui-là. Je pense qu'il est très largement supérieur, évidemment, à Until like Vous avez compris pourquoi, c'est très simple. Hein. Euh, vous avez la main sur le jeu, vous faites des choix qui ont un impact. Vous ne vous contentez pas de subir des cartes piochées et un timer que vous ne pouvez pas arrêter. Voilà, de là à dire que c'est un, un achat obligé, on reste sur une version 1.5 et demi, ça fait 1.75, je ne sais pas. On n'est pas sur un nouveau jeu, c'est ça que j'essaie de vous dire avec, euh, avec euh, une grande maladresse, donc il y, y a un débat à voir là-dessus. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous avez une Tilde Light, que tout ça vous inspire Est-ce que vous avez l'impression d'une euh, vraie révolution, ce qui, qui est un petit peu le cas, ou est-ce que pour vous, ça suffit pas finalement à, à générer un nouvel achat En tout cas, je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Et si vous voulez encore une Tilde Light, si vous le possédez, ou bien même si vous ne le possédez pas et donc vous êtes curieux, le mode TTS que j'utilise actuellement, il est disponible publiquement. Donc, si vous utilisez Tabletop Simulator, téléchargez-le. Je y te dis un œil, vous y avec vos amis, vous verrez euh, bah, par vous-même ce que ça peut donner sur toute une partie, avec ses hauts, ses bas, parfois ses échecs critiques, parfois réussites épiques, c'est ça aussi qui fait qu'on aime ce genre de jeu, c'est pas trop long, on vit vraiment des sensations et malgré tout on a l'impression d'avoir gardé la main sur son jeu. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Survive Until Daylight, un jeu Flyers Games dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter. J'aurais pu ajouter que ses auteurs sont français donc que le jeu sera proposé en VF pendant la campagne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour réaliser ensemble la review en live de Solomon Kane Vague 2. D'ici là, portez-vous bien, salut